Bonjour, euh, c'est Gulix. Je crois que des gens cherchent à savoir comment mettre des copies communautaires sur Itch.io pour leur production. Et vu que je l'ai fait, bah, je vais vous montrer rapidement comment je l'ai fait. Tout commence par euh, un petit tour dans le dashboard d'Itch.io, où vous avez déjà vos projets. Vous voyez ici mes projets. Je vais prendre le projet sur lequel j'ai installé déjà les copies communautaires. donc C'est Loi de Krillner Groves. Vous allez dans Edit. Vous accédez ainsi à votre page où vous pouvez modifier votre projet. Vous allez chercher dans « More » et vous prenez « Rewards ». Et dans « Rewards », vous avez ici des nouveaux des cadres que vous pouvez renseigner. J'en ai défini 63. Vous définissez un prix minimum. Vous pouvez faire des copies communautaires ou autres rewards à n'importe quel prix. Mais pour une copie communautaire, généralement, c'est à zéro. Vous indiquez le nombre, vous voyez combien ont déjà été récupérés et vous mettez votre texte. Donc, si vous faites nouvelle reward, vous pouvez appeler ça par exemple un don de copie communautaire. Mettez le texte. votre texte, vous pouvez mettre le prix que vous voulez la quantité vous pouvez rajouter, vous voyez, des différentes informations j'ai pas vraiment poussé de ce côté là mais euh, ce sera à vous de voir ce que vous voulez en faire, mais en tout cas pour les communautaires vous avez juste ça à faire, donc le prix vous mettez à zéro, là j'ai fait une reward différente vous sauvegardez le tout si vous retournez sur la page du jeu vous le trouvez ici dans exclusive content vous avez le petit texte les copies communautaires et les dons de copies communautaires vous voyez, claim access puisque c'est gratuit et get for one dollar parce que c'est payant voilà comment on fait tout simplement des copies communautaires alors attention ce que vous mettez ici c'est Juste le texte qui apparaîtra ici, à la place de exclusive content. Donc, on va mettre copie communautaire. Vous voyez Il faut Configurer comme ça, comme on le veut, l'interface. Et la petite case à cocher ici, si vous cochez ça, cela fera disparaître le bloc purchase ici et donc les gens ne pourront passer que par les rewards que vous proposez dans votre interface voilà c'est tout pour cette présentation il n'y a pas grand chose de plus à faire euh, donc vous pouvez voir ici le nombre qui ont été récupérés vous avez ici la liste de ceux qui l'ont récupéré et ce sera tout voilà en espérant que ça vous aide